Écoute tout le monde, ça à j'espère que vous avez bien cette vidéo. Vous allez voir l'incroyable, merveilleux deck contrôle Valkyrie, c'est tout simplement à l'heure actuelle le meilleur deck contrôle du jeu. Alors, c'est un deck qui est méta. C'est un deck qui est, selon certaines tier listes classé top 2, top 3 de la méta. En général, c'est souvent derrière. Le Shuri 0 et c'est un deck qui est très fort contre souris euh, 0. Je vais vous proposer la liste. Alors, euh, c'est basé évidemment sur, on va dire, une, une ossature euh, Serra Control. Hein. Ça, c'est finalement euh, assez classique. Alors, Serra Control, ça ressemble à ça. Comme ça, vous avez quand même l'image... Voilà, de, de, de l'ossature, un truc à base de Serra, avec finalement les, les trois euh, anti-bêtes clés, le Killmonger, le chang et euh, l'Enchantress. Donc dans cette version, on retrouve évidemment euh, la Serra, on retrouve la, la triplette divine, si je peux dire, le Killmonger, le chang et l'Enchantress, et en plus, on a la Valkyrie. La Valkyrie fait quoi La puissance de toutes les cartes sur cet emplacement est ajustée à 3, donc ça permet évidemment euh, bah, toutes les grosses créatures comme le Red Skull, le Taskmaster, de les transformer en 3, et nous on a évidemment en général plus de créatures que l'adversaire, ou alors des qui vont avoir des effets plus sexy, par exemple un petit bishop, on le fait passer à 3 et ensuite euh, bah forcément il va récupérer un, euh, il va passer à 3 et il va récupérer un de son effet, donc il sera à 4, donc en général ça permet de gagner les égalités de créatures. Je vous propose la liste comme ça, je sais que vous aimez bien euh, pour ceux qui euh, regardent la vidéo euh, sur téléphone, dans le bus, dans le métro, euh, que sais-je. Donc on a dans cette version, alors c'est assez intéressant, on a le Mister Sinister qui finalement remplace l'Angela. Et on a le Zabou. Mais, on a... Alors, Mister Sinister, l'avantage, c'est que ça a peut-être un poil plus de polyvalence. Parce qu'Angela... Alors, c'est pas qu'Angela est une mauvaise carte. Angela, c'est exceptionnel. D'ailleurs, moi, je trouve dans la, Serra, dans la version Serra Control, Angela est meilleure que Mister Sinister. Mais dans cette version avec Valkyrie, bah finalement, ça fait que Mister Sinister, on peut le piocher tardivement dans la game. Et il aura un effet, évidemment, assez croustillant. Là où l'Angela, c'est plus une carte qu'on a envie de jouer T2. Donc... Euh, voilà, le, Minister, euh, le Mister sinistre. Euh, le Minister, euh, Le ministère sinistre ici, il est évidemment euh, préféré à, à, à l'Angela. Vous avez donc le Zabou, mais avec seulement deux euh, créatures qui coûtent euh, 4 de mana l'Enchantress et euh, le Chang-Chi. Donc, si jamais, et c'est tout l'intérêt de cette version euh, également, et j'espère que. et De toute façon, je vais vite le voir dans les commentaires ceux qui ont, entre guillemets, passé cette. Euh, cette petite introduction euh, présentation du deck et qui finalement regarde uniquement euh, les... Euh, uniquement les, les games. En même temps c'est long hein, quand j'explique. <rire> c'est un peu saoulant lent Bref, ceux qui regardent uniquement les, les, les, les games ou alors même ceux qui prennent le, le code directement. Bah finalement ne vont pas, vont me poser une question bêta c'est à dire qu'on peut oui dans ce deck enlever Zabou, et on peut enlever euh, si on veut l'Enchantress donc à partir du moment où vous enlevez Zabou, je vous inviterai à enlever Enchantress et à la place vous partez sur quelque chose d'un poil plus tempo genre par exemple bah, l'Angela à la place du Zabou. ça marche très bien et à la place de l'Enchantress, soit un Polaris soit un Maximus donc voilà contrairement on va dire à la version Azmat euh, où on peut pas vraiment enlever euh, Zabou. contrairement à la version euh, quand je parle de Azmat c'est Control Azmat contrairement euh, à la Version Serra Control classique avec Angel, Bishop, etc. où on ne peut pas enlever Zabou euh, parce qu'il y a en général 3 euh, T4. Là, il n'y a que 2 T4. Donc, si, on, si vous n'avez pas Zabou, évidemment, sinon cette liste-là, c'est la plus euh, intéressante. Bref, on part euh, en game. Alors, vous allez voir, ce deck-là, il est hyper, hyper, hyper, hyper compliqué à jouer tout simplement parce que la clé, c'est l'initiative. C'est laisser l'initiative à l'adversaire. Afin de faire Valkyrie encore plus, ça c'est vraiment la base théorique du Serra Control, c'est laisser l'initiative à l'adversaire pour pouvoir faire des cartes, des effets de cartes après évidemment que lui ait joué les siennes, sauf que sur le Chang-Chi en général, parfois sur le Killmonger mais surtout sur le Chang-Chi. là dans ce deck c'est sur le Chang-Chi. Et également sur la Valkyrie, là où l'enchantresse, c'est pas très grave de pas avoir l'initiative sur le tour 6, parce qu'en général, les cartes qu'on a envie d'enchantresser, si je puis dire, c'est souvent les cartes qui coûtent euh, 4 ou 5 mana à l'adversaire, donc en général, sur tour 6, si elles sont déjà on board, vous voyez ce que je veux dire Alors, bon, le Mister Sinister pourra récupérer Domaine de la Mort, après on a la Witch qui pourra récupérer également. Euh, écoutez, on va juste faire ça ici, tranquillou. La sentinelle. Euh, on a une main qui est pas exceptionnelle. Le mystério, euh, mystério évidemment très fort avec euh, avec le avec la Valkyrie et avec Bishop. Bon, le Bishop est pas mal. Le Bishop est pas mal. Est-ce qu'on le met ici Alors ça c'est pas forcément incroyable pour nous. La question c'est est-ce que ce bar sinistre il va pas nous poser problème Est-ce qu'on partirait pas sur un truc en mode Bishop et la Witch derrière J'aime bien. Le seul problème, ça veut dire que Domaine de la Mort, on peut pas l'avoir. quoi. En même temps, lui non plus. Ah, j'aime bien. C'est un peu risqué. Mais je pense que le Bishop, il va vraiment... Sachant que je peux jouer mes cartes, au pire, sur Domaine de la Mort. Hein, je peux les écraser. En termes de points, je pense qu'on sera pas mal. Le camp Lace, ok. Megasonic. Oh, Megasonic, je l'ai jamais joué. Euh, ça coûte 6000, hein, donc c'est un petit peu cher. Une fois que votre adversaire joue... Euh... Attendez. Oh sympa ça avec, euh, Une fois que votre adversaire joue une carte ici Cette dernière ainsi que la carte présente euh, Sont détruites Donc euh, on a l'init Mais je crois que j'ai envie de chauffer plus un T5 chez lui Je me demande si on ferait pas un play du style Quoique. Euh, que Ça Ah je sais pas Ou ça maintenant Bon on passe on a le droit de passer hein Je crois qu'on va passer Bah pff, en fait on peut jouer que deux, deux lieux Le Professeur X euh, Ouais Ouais euh, C'est un peu emmerdant ce Professeur X Ouais, je pense qu'on est, on est, on a perdu sur Professeur X ici Acceptant l'abandon, on n'avait pas snap, on a été très précautionneux, euh, on s'est fait avoir par le X, je pense que c'était assez compliqué, on a vu Iceman Sentinel. normalement, bon, en général il n'y a pas Professeur X, Iceman Sentinel, on part plus sur des good cards, good cards il n'y a pas forcément Professeur X, on peut partir sur des trucs à base de euh, Dark Oak, euh, Doom Wave, euh, Dino, etc, euh, voilà on est dans le good card, on est dans le Doom Wave, Professeur X c'est le Daredevil qui va nous donner euh, euh, l'indication le, le, le finalement, donc voilà. Là pour le coup, on peut pas avoir de regrets, il fallait pas... Et voilà, il faut partir de cette euh, situation et ne pas en déduire des choses trop bêta du style « Ah bah j'aurais du Nova parce qu'il a fait X ». Non, c'était euh, ça aurait été dans tous les cas une bêtise. Donc jouons par rapport à « entre guillemets, ce que l'on sait de la méta euh, ». C'est un truc que je dis souvent sur Hearthstone, mais ne tournons pas autour des cartes qui n'existent pas. Donc typiquement un gars qui fait tour 1 Iceman, tour 2 Sentinelle ou je sais pas, tour 3 Coulson ou n'importe, on va pas tourner autour de Professeur X, la carte n'existe pas dans son deck. Ça veut pas dire qu'on va pas en voir un de temps en temps, et si c'est le cas, mais voilà, c'est important d'essayer de jouer entre guillemets un peu mathématiquement et pas juste jouer que l'adversaire et que les fameuses situations euh, rares. Vous voyez ce que je... je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais parfois, il y a des joueurs qui font ça, ils vont justement. Euh... Euh, on va aller plutôt là. Ils vont jouer les situations rares. C'est-à-dire qu'ils vont avoir. Ils vont partir. Ça va partir d'un bon sentiment et d'un du, bon euh, réflexe entre guillemets. C'est d'analyser un peu la main de l'adversaire. Sauf qu'ils vont considérer la range la plus rare. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ah bah là, je perds contre ça et ça. Je vais tourner autour de ça et ça. Bah non, mais est-ce que c'est plausible que l'adversaire ait ça? Vous voyez? Bon. Euh, C'était le petit instant théorique, mais je trouve que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Euh, on va Bishop sur nulle part, je pense. Alors on a une jolie main, on a l'enchantress et le killmonger qui va être intéressant ici. De bon, toute façon, ça va se ramener là. Hein. Ça va se ramener là. Donc, l'enchanteresse qui va quand même... Ah non On est sous la dimension noire euh, Quoi que. Bah écoutez, c'est bon quand même. Hein. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Dimension Enchantresse, into Killmonger à droite. Tabou. Euh... Il a joué deux cartes sur le T4 Le Clos Ok Alors ça va être assez euh, intriguant Et intéressant On a l'enchantress qui arrive un peu tard J'ai envie de jouer quand même mes cartes J'ai quand même envie de jouer mes cartes Ça fait 2 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, ça ferait 9 ici va faire ça. Un peu un peu risqué, mais je trouve que c'est gourmand. Le destroyer. Ok. Le problème, c'est que... -ce que je crois que je fais que égalité au mid. Il m'aurait fallu le petit point de plus. Parce qu'en en fait, à droite, je gagne. Titania, ouais. À droite, je gagne. Et en fait, je crois qu'il gagne à l'écart. Malheureusement, je pense que je perds à l'écart. Parce que... Ah non, c'est bon ah, il y a l'astéroïde qui me carry. Donc c'est bon. Je gagne à droite. Je gagne au mid. Ouais, je peux pas le ramener. Magnifique. Vous voyez, ce, ce côté le Killmonger, c'est quand même important. Mais c'est vrai que sans Abu, euh, bah c'est un peu plus lourd. Là, on l'a fait on the curve. Et finalement, euh, alors c'est un peu bizarre. Claw et Destroyer, pourquoi pas. Une version peut-être avec Atuma. Professeur, pour le coup, Professeur X peut avoir du sens. Mais bon. Étrange. Étrange partie. Euh, bon, pour le moment, là, on n'a pas pu caler la Valkyrie. Donc vraiment. C'est un, un, un deck qui, je pense que c'est difficile à jouer toute une journée. Parce que qui, il demande, alors vous pouvez jouer sans réfléchir, entre guillemets, mais il demande tellement de concentration par rapport à cette phase d'initiative. Vraiment de laisser l'adversaire, entre guillemets, prendre le lead sur le tour 5 et 6. Et parfois, il faut même commencer à préparer limite sur le tour 3 et 4. Quoi. Donc par exemple, par exemple des, des trucs comme ça, ça peut être des plays intéressants. C'est-à-dire prendre tout de suite la zone négative pour la perdre... Et pour lui laisser l'initiative. Je pense que c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire tout de suite. Mais voilà, c'est le genre de play qu'on peut évidemment euh, réaliser. Le Bifrost. Ah bah. <rire> Il va y aller. Hein. Euh, ok. Armor. Bon. Alors, on a la combinaison Enchantresse-Chang-Chi. Est-ce qu'on le fait maintenant Je pense qu'on le fait maintenant. Je crois qu'on le fait maintenant. Donc là il va Shuri, je pense. Une version sûrement Shuri. On va voir. Un... Ah non c'est Atuma. Qui meurt. Vamos. Donc là on doit snap. On a gagné entre guillemets un, un super spot. Hein. On a tué son T4. Donc là on snap et normalement il devrait partir. Je pense. Euh, alors le Bishop ici. Non le Bishop ici. Comme ça, on, a toujours, on, on est toujours derrière dans l'initiative. Et euh, la Witch, euh, on s'en moque. La Witch, on peut le faire ici au tout dernier moment. Je vais mettre le mystérieux ici. Ouais, j'aime bien ce play. Il est assez intriguant. Ok, il décide de partir, c'est un peu tard. Et je pense qu'il a vu mon, mon mystérieux il s'est dit le Bishop va être trop, je sais pas. Bon, il aurait dû, snap, euh, il aurait dû partir avant finalement, ici. On lui a gratté euh, un point, le fameux Snap opportuniste, évidemment. Euh... Donc, je tiens à rappeler les horaires de stream, vous le savez, enfin les jours de stream, tous les mardis, tous les jeudis, de 10h à euh, 19h, 20h, sur ma chaîne Twitch, twitch.tv, TheFishUgo, je vous attends nombreux. Euh, euh, là, mardi, il y aura euh, le. Comment on appelle ça euh, La nouvelle extension, enfin euh, la nouvelle extension, la, le nouveau Season Pass, finalement, avec le HitMonkey. Euh, je vais quand même jouer Nova T1, même si, même si, euh, j'ai, euh, on va dire, le Bishop. Parce qu'on peut curvé finalement double T2 au T4, vous voyez ce que je veux dire Et donc pas forcément avoir la place de rentrer la Nova, etc. J'aime bien garder Nova en main quand je joue la version Angel et Bishop. Parce que la Nova, finalement, après ces deux cartes, elle, elle a un effet un peu plus croustillant. Dirons-nous. Euh, donc voilà. Euh, le mardi, il euh, y aura euh, donc on va tester avec le Hitmonkey, etc. Et en plus, il y aura euh, Den qui viendra euh, tous les mardis matin. Il vient et on discute un petit peu de, de la méta, etc. De comment elle a évolué, des tournois... Euh, euh, de la semaine précédente, etc. Donc voilà. C'est un espèce d'instant un peu théorique, hyper intéressant. Enfin, théorique, hyper intéressant. Et vous avez été extrêmement nombreux la dernière fois à bah, nous, nous écouter blablater en stream. Euh, je crois qu'on a discuté pendant 3h30 sans faire une seule game. Et, et voilà. Bref, c'était assez cool. Moi, j'ai adoré ce moment. Ok. Euh, donc voilà. Ça, c'est le côté euh, publicité Twitch. Et euh, je fais un partenariat avec HelloFresh en ce moment. Vraiment. Je le redis, mais le, le terme euh, est important. J'engage ça. <rire> j'engage... Oh, waouh. Je peux peut-être snap sur juste cet écart-là. En même temps, il a Bishop Angel, donc il est pas mal. Non, faisons juste ça. Donc oui, si je puis dire, j'engage totalement ma responsabilité euh, politique et euh, streaming euh, sur ce, cette offre HelloFresh qui est formidable. Formidable, sincèrement formidable. Euh, vous avez un petit lien dans la description et dans les commentaires euh, des vidéos. Ce lien-là vous permet d'économiser jusqu'à 85 euros, d'avoir 85 euros offerts euh, dans, vos, dans vos commandes HelloFresh. HelloFresh, c'est génial. Enfin, voilà. Je n'ai pas envie d'en faire des caisses, mais sincèrement, le cœur le cœur, euh, le cœur euh, je vais vraiment dire ce que je dis. Le cœur El Coro Alors bon, on est pas mal, mais en même temps, j'ai quand même envie de gagner la ligne. Faisons juste ça. Le cœur y est, voilà. Vraiment, le, le, cette offre est exceptionnelle. Le, le concept est trop cool. Vous faites des économies de malade, mais vraiment des économies de malade avec, ce, avec ce, cette offre. Donc voilà, foncez, foncez, foncez. Faites-moi confiance là-dessus. J'ai presque envie de vous dire que je vous rembourse si c'est pas le, si, si franchement vous appréciez pas, parce que vous allez adorer. Et euh, bref, voilà. Je sais que tous les gens qui ont, qui, sont, qui ont testé HelloFresh, en plus avec l'offre, ah, il y a eu des bugs déjà hier m'ont dit euh, « Franchement, fichou, merci, etc. » Donc voilà, c'est pour ça que euh, je suis un peu relou avec ça, mais je sais que vous allez adorer et je sais que... Je crois que c'était la fin. Ok, bon. Ça, c'est pas mal. Euh, ouais Bon, on est pas mal là quand même, non? Let's go. Donc voilà, vraiment, je vous invite à, à essayer. Vous mangez bien. Vous faites vraiment. De, surtout avec les prix des produits, vous faites des économies de fou. Enfin voilà, bref. Français, vous allez voir. Vous allez sincèrement me remercier. Voilà, le petit lien, commentaire, description. Très important. Euh, mojo, mojo. Ah, le mojo, ça pique un peu. Ça, on n'y est pas. Ah, je sais pas si on sera bon. Non. Ah si on a détruit son petit truc donc on est bon Et au mid on est bon également Ça se joue pas à grand chose Ouais ça se joue pas à grand chose mais euh, voilà c'est la beauté de Serra C'est la beauté du Bishop qui finalement à la fin un passe à 10 Donc vous voyez vraiment important ce Bishop Bon pour le moment la Valkyrie elle fait euh, elle fait la grève Après c'est pas des matchs où on a envie de jouer Valkyrie Quand le gars en face il joue Angel il joue Bishop Voilà il y, y a des cartes qui sont vraiment horribles pour Valkyrie euh, tout ce qui est Blue Marvel Tout ce qui est Angel Bishop Tout ce qui finalement se booste euh, Les mojo, Les trucs comme ça C'est vraiment pas des bonnes cartes Pour euh, Valkyrie Tout ce qui est des, Tout ce qui est grosse créa Finalement de manière générale Les decks un peu big Les decks rampes Les decks euh, Les Thanos euh, Les euh, Comment on appelle ça Thanos Death par exemple Qui n'a pas Blue Marvel qui est, On va dire la version la plus jouée euh, Shuri Zero Évidemment c'est le deck anti Shuri Zero Voilà bon, Par contre j'aimerais bien Quand même jouer Valkyrie Au moins une fois dans la journée <rire> Une fois dans la Dans, dans, dans la vidéo du moins on va aller là. On pourrait presque snap vu qu'on a une belle main. Mais et bon, et on peut prendre armure ici, on l'a pas pris. Le pic. Euh, bah le pic c'est pas mal du tout en vrai. Genre bishop là, zabou ici. Le pic, est-ce que ça l'avantage ou pas Écoutez, c'est un snap un peu opportuniste, mais ici je pense qu'il peut être sensé. Vaut mieux snap très agressivement que pas snap du tout. Vaut mieux snap trop tôt que snap trop tard. Donc voilà, ça c'est la règle que j'essaye de, de suivre. Et ici, j'ai considéré qu'il y avait un snap. Voilà, je prends un. Un tiens, vaut me que de tu l'aura. J'ai un tout de suite. Let's go. C'est ce qu'on veut. Hein. C'est petit à petit. Hein. Il faut pas. C'est pour ça que le fameux tilt, faut pas tilter dans ce jeu. Parce que sinon, c'est la fin du monde. Quand tu commences à tilter, c'est-à-dire à perdre tes moyens et dire, bon bah là, je vais me refaire. J'ai perdu trop de cubes et vouloir. Tout le temps récupérer plein de 4 et de 8, non, c'est pas bon. Il faut y aller petit à petit, petit à petit, et c'est comme ça aussi qu'on ne perd pas 8. En... Même si on snap early game, bon après, c'est ça qui est intéressant aussi dans le snap tôt, c'est que ça nous demande forcément de savoir abandonner. Un joueur qui ne snap pas ou, traite, ou que quand il a une bonne main au tour 5, bah lui, il ne peut pas abandonner. Enfin, il n'apprend pas l'abandon. L'abandon, c'est important aussi, c'est aussi important que le snap, si ce n'est plus. Peut-être moins compliqué, mais tout aussi important. Euh, cuve de clonage. Est-ce qu'on le pète, ça Non. Est-ce que je veux un deuxième Zabou Franchement, je crois pas. Par contre, j'aimerais bien un autre Bishop. Ok. Le Chogi là. Ouais, on va faire ça. Les bishops, c'est finalement mes cartes les plus grosses. Donc le Mister négative. Intéressant. Sacrée carte. Euh, on va bishop, On va nova. C'est un peu risqué, mais bon, il démarre à moins 1. Mais c'est risqué parce qu'il a pu piocher une grosse carte tout de suite. Évidemment, il est arrivé assez tôt son Mister sur T3. Là, si il snap, on est censé partir. Après, le fait d'avoir Valkyrie, chang ça donne quand même envie de rester. Je trouve que c'est des cartes qui sont quand même bien gourmandes. Mais ça nécessitera de lui laisser l'initiative. C'est-à-dire que le Chugila, on est derrière. Donc ça, c'est vraiment génial. Le problème des Bishops, parfois, surtout double Bishop, c'est qu'on peut prendre l'initiative. Bon en général, Bishop, c'est la démarque à ma 1. Donc même si on joue des cartes, bon, avant que ce soit euh, fort comme un T3 classique, c'est-à-dire euh, les 5, les 6 de puissance, voire les 7. Pour un Maximus par exemple, voilà, on a le, le, on a le temps et c'est ce qui est intéressant également avec Angela. C'est des cartes qui démarrent à, à 0, Bishop à 1. Donc en général, en termes d'initiative, même si on n'est si pas méga focus, on a quand même tout, toujours cette aide de la carte. Et là par exemple, il faut vraiment qu'on lui laisse l'initiative. Donc il faut trouver un moyen. C'est pas évident. Très délicat même. Ou alors je fais un play du style Changchi Witch Je crois qu'on va faire un truc de ce style là On va Changchi Witch Changchi juste pour le récupérer en main Faire un peu de points Et, euh... Et tant pis Sachant qu'on peut quand même gagner l'init S'il va au mid hein. Parce que nous au mid on n'a pas beaucoup hein. Donc ouais on va faire ce play là au pire on abandonnera, il a pas snappé donc ça c'est bien pour nous Comme ça on lui pète Parce que là il va jouer peut-être ses cartes les plus importantes Oh l'île monstre. monstre. Euh, bon on le bloque, alors on se bloque aussi Je pense qu'il devrait gagner Le Bast et Iron Earth Ce qui peut cibler à droite Donc il a 26, nous on est à 20 Malheureusement nous sommes derrière Ouais dommage dommage Nous sommes derrière Est-ce qu'il fallait pas Witch avant chang chi Bah ben non parce qu'on voulait récupérer chang chi donc non euh, bon là par contre on est dans la mouise Après euh... Ouais on est quand même dans la mouise Mouisas les bananas Ouais il faudrait monter 6 On joue pas 6 Là on en joue 2 3 Ouais non J'en avais Killmonger encore peut-être que lui il s'attend à Killmonger Est-ce que je peux pas Snap Bluff Lui il Snap pas Je très bien Snap Bluff C'est un peu fou Mais ça me parle là je pense sur Killmonger, il, il, il a perdu, il le sait. Je vais snap bluff. Bon, par contre, il faut jouer quand même. Euh, donc... Ma foi, c'est ce, euh, lui qui a l'init, donc on va sûrement faire... Euh, Écoutez ça et ça. Hein. Ou alors ça... Assez ah, dur, hein. J'ai l'impression qu'il va pas partir. Ah, Il va rester, zut. Zut, Iron, Earth, ok. Iron Man, pardon. Ah, dommage. Alors c'est intéressant, il a pas contre-snap. Euh, alors c'est un snap bluff. Alors je sais pas, peut-être aussi bien c'est un bot, mais je pense pas. Il a l'air d'avoir un board qui est... Euh, d'avoir un, un deck plutôt cool. Après les bots ont des, parfois des decks cool. Mais euh, là l'idée du snap bluff, c'était par rapport au Killmonger. C'est-à-dire que Killmonger me faisait gagner à gauche. Après bon, il a Iron Man plus Mystique. Donc forcément il a beaucoup de points sur les deux lignes. Mais il pouvait considérer clairement que, ouais c'est intéressant, euh, qu'un seul Iron Man, vous voyez s'il n'a pas Iron Man et Mystique, je, je pense que la ligne à gauche il considère qu'elle est perdue à cause de ce Killmonger. Donc voilà, et là j'ai représenté Killmonger, sauf que bah lui il avait entre guillemets la combinaison forte avec ces deux cartes. Et euh, voilà, mais je pense que c'est, euh, alors faudrait calculer, mais je pense que je vais le faire passer plus souvent que je vais perdre, vous voyez alors peut-être que mathématiquement c'est pas rentable parce qu'on va gagner 1 et si on perd on perd 4, là, ça veut dire qu'il faudrait le faire partir 25, euh, 75% du temps, je suis pas sûr de le faire partir 75% du temps mais en même temps c'est. il peut aussi contre snap et dans ce cas là je peux aussi partir, j'ai une voie de secours vous voyez, donc c'est assez intéressant, moi bon, j'aime bien ce genre de situation, je trouve que c'est euh, voilà, un peu le, le next level du snap. Alors c'est quelque chose qui est assez difficile à maîtriser, hein. moi-même parfois je peux me tromper, euh, mais voilà c'est quelque chose que j'essaye d'étudier de plus en plus et je pense que c'est après on va dire la théorie classique de snapper early, euh, snapper le plus tôt possible, bon ça euh, voilà, après on est d'accord, on n'est pas d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord, de euh, toute façon pour le moment euh, je ne peux pas dire j'ai raison et les autres ne peuvent pas dire ils ont raison s'ils si ne le font pas, mais voilà, on va dire l'expérience que j'ai et les résultats que j'ai fait sur le jeu, euh, on va dire pour le moment parle pour moi, mais... Si je me trompe encore une fois, je, je le dirais avec, euh, euh, avec une franchise absolue euh, qu'il fallait pas snapper aussitôt. Mais bon, pour le moment en tout cas, j'ai raison. Et dans les faits, du moins, j'ai raison. Euh, bon. Est-ce qu'on pète l'île de Muir Bon, bourrine à gauche. Non, en fait, Shang-Chi va être pas mal sur l'île de Muir. Et ça, et ça. Ah, le Mojo World, je peux quand même le gagner Le Mojo World, je peux le gagner Vision Oh ça c'est relou euh, Ça c'est un peu chiant Donc là on a l'Acera à droite Ouais le Mojo c'est un truc qui est facile à gagner En général parce que nous on fait facilement 4 créa sur la, le dernier tour Bon, c'était un peu greedy, mon play d'avant. Mais en même temps, je sais pas, j'avais. Faut vivre. Faut... Voilà, faut... faut jouer avec son, S... son cœur, entre guillemets, et, son... et... et sa tête, quoi. Un peu. Ok. Ah, c'est chiant parce que là, il peut y avoir le Chang-Chi qui arrive au mid. C'est relou, hein. Bon, la Nova. Il y a le Sentry. Ok. Bon, c'est pas mal parce que. Ah, faut voir après ce qu'il nous fait. C'est tentant de faire ça. J'ai peur qu'à gauche ça soit pas suffisant. On a quand même des points à gauche. Le bon mystérieux, il y est. Hein. Donc ça fait 29, 10, 9, 6. Ça fait 1 point de retard. On a un point de retard à cause finalement de ce Dark Oak qu'on ne peut pas cibler avec notre Chang-Chi. Donc c'est pas, pas de peau. Je me demande s'il n'y avait pas un play avec Monsieur Sinister. Parce que Monsieur Sinister il y a eu l'illusion avant. Oh je perds sur cette connerie. En fait mon Mister Sinister il doit proc... Et ensuite Mysterio, Donc petite euh, remarque, non ça marche pas, non ça marche pas. Je dis une bêtise, je les joue avant. Donc non non ça ne marche pas. On joue à un point près. Ah, c'est intéressant. Hein Mais euh, ouais c'est ce Oak finalement qui est trop petit. Bon la Valkyrie là. What the fuck. Elle, elle y est, elle y est. Bon après ça nous va. Hein. Vous voyez là on arrive à gagner, à monter un petit peu de cube parce qu'on ne joue pas contre des chouris. Euh, si on joue contre des Chouris, le match-up est plus difficile. En fait, c'est tout l'intérêt et le plaisir de ce deck. Sérieux, je vais le faire maintenant, comme ça, ça casse Vormir tout de suite. En fait, ce qui est trop bien avec ce deck, c'est qu'il a le potentiel de battre Chouris 0, qui est quand même un gros deck de la méta. Contrairement à la, à la version Serra Control qui est quand même derrière. Nous, on, est, on pourrait même considérer qu'on est devant dans le match-up. Et on a la polyvalence d'un Serra Control, c'est-à-dire contre tous les match-ups, on peut être pas mal. Je fais ça. Ouais, j'ai envie de curver de jouer des cartes. Electro. Oh, intéressant. Oh, clock et électro. C'est intrigant. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas un. un... Peut-être. Faire gaffe alors. Il va jouer Serra à gauche ou Serra au mid. Juste Zabou là. En fait, c'est un. Ouais. Les cartes de coup 1, 2, 3 ne peuvent pas être jouées ici. Je me demande s'il va pas aller au mid. Avec son Galactus. Vous avez compris, c'est Galactus. Donc, il faut passer à au mid. Non il n'y a pas Gala, il y a Docteur Octopus, qui n'est pas dérangeant, parce qu'il y a cette Valkyrie, bon génial. Voilà Valkyrie nous fait gagner ici, hein. enfin nous fait gagner. Le bon Mysterio est à droite, il y a la Death, et lui faut il faut qu'il gagne à gauche. C'est pas évident. Euh, ça et ça. On a 3 et on rajoute 6. Ça fait 9. Et fait hein. Il a Galactus. Nul fait rien. Let's go, on va tenter. On voit, on voit, on prend l'info. Au pire, un point. Ouais, il part. Mais on était pas mal quand même à gauche. Bon. La Valkyrie nous a fait gagner, mais pas comme on l'aurait imaginé. Mais ça nous, a... <rire> ça nous a. Vous voyez, ça nous a quand même fait gagner. Mais dans le match, elle est intéressante aussi. Hein. Par contre, faut, voilà, c'est pas évident, il faut vraiment que le gars ait l'initiative. Donc en fait, sur la ligne où il fait Galactus, il faut que nous, dans l'absolu, on ait rien. Ou alors il fait Galactus tôt, T4. Comme ça, on développe un Zabou une connerie. Enfin, un Zabou une Enchantresse. Et derrière, on peut faire notre combinaison tout en lui laissant l'initiative. Enfin voilà, c'est vraiment pas évident comme spot, mais, mais ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Alors, Valkyrie, elle descend, je crois, si je dis pas de bêtises, à la fin du mois d'avril. Euh, en pool 3, je parle. Donc, voilà. Est-ce que vous... ça vaut le coup de la crafter Moi, je trouve que oui. Je trouve que c'est quand même intéressant. Mais, si vous jouez très peu, si vous faites pas trop de tournois, si vous arrivez à passer facilement infinie peut-être attendre qu'elle descende. Ça, vous êtes... Vous gardez un petit peu vos, vos, vos jetons collectionneurs mais moi j'avoue que je l'ai crafté il y a à peu près une semaine et voilà j'avais trop de decks que j'avais envie de faire avec euh, avec valkyrie alors alors s'il joue des petites créas c'est que peut-être qu'il doit jouer un Khazar ou un blue marvel donc je vais la garder elle je, de toute façon je peux juste faire ça et à toi hein. pour le moment on n'a pas trop l'info il y a la chiole qui va prendre tout de suite son chiang c'est -Chi. intéressant fait, bim. J'ai pas envie de killmonger maintenant. Il enfin, y a she et Squirrel dans son deck. Vraiment, je comprends pas trop. Donc, je vais encore attendre un tour pour prendre l'information. Et oui, la Valkyrie, il y avait plein de decks que. Ah, ok, cool. Oh, Buggy Carnage. Ah, c'est un deck Death, Wave, Death. Ok, ok. Euh. Bah écoutez, ça me va. La Valkyrie, elle va être forte à gauche. On peut même la faire maintenant. Ça. Faut qu'on qu lui laisse l'init. Si on fait Bishop, ça. Ça, non. Juste ça. Ouais, j'ai envie d'aller à droite, quand même. Ouais, mais je, vais, je peux gagner à droite. Non, je crois que je vais juste faire ça. J'ai pas besoin de mettre autant. C'est chaud. Écoutons, on va faire ça. Ouais, ouais, ils vont sa on savait qu'elle allait tomber. Bah en fait j'ai assez de points à gauche hein. Ok Donc on va faire ça je pense C'est lui qui a l'initiative donc ça c'est top Est-ce qu'il va jouer à gauche Est-ce qu'il va jouer au mid Le Killmonger ici me fait gagner la Squirrel Et on va à Valkyrie à gauche je pense Let's go. Bon, faut pas perdre le 75%, mais bon, c'est une stat qui est bonne. Hein. On peut pas jouer que des 100% dans ce jeu. Ouais, ça me plaît bien ça. Attendez, euh, erreur de ma part. Faut d'abord faire Valkyrie, ensuite Killmonger par rapport au Bishop. Ouais, ça me plaît, ça me plaît. Il y a Aero. On est bloqué. Le Killmonger. Donc ça fait égalité. Et la question c'est, est-ce que je vais gagner à l'écart ah. ah, bah on a perdu. Euh, on a perdu, on a perdu. Sinon ça faisait quoi en termes d'écart Ouais, il y a cette death qui pique. Aérodeath plus plus euh, Killmonger à la fin. Bon, combinaison un petit peu compliquée. L'Elysium finalement nous met pas très très bien. Et vous voyez, il y avait un spot. Il y avait vraiment un spot de Valkyrie. Le, Le lieu est un peu chiant. Le fait de. Vous voyez, c'est technique, hein. Le fait de lui laisser l'initiative, ça nous a un petit peu affaibli. Peut-être qu'il n'aurait pas fallu lui laisser l'initiative et accepter de l'avoir. Et puis, accessoirement, on l'aurait peut-être quand même, même en essayant de jouer euh, de manière classique, on l'aurait quand même euh, peut-être laissé à l'adversaire. Vous voyez Mais déjà, j'avais vraiment envie de me. Voilà. C'est finalement une combinaison où on va perdre que sur trois cartes. Si on en a que deux, on gagne. Donc je pense que c'est clairement euh, correct de le, de le faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais. Voilà. Je pense que le play était bon et je pense que le play nous amène souvent à la victoire. En tout cas, plus souvent qu'à la défaite. Et vu qu'il n'avait pas snap, c'était vraiment un spot hyper intéressant, mathématiquement parlant. Tour Stark. On fait Chugila là maintenant. Bah, J'ai pas trop envie en fait. J'ai envie encore d'avoir une draw viable. Donc, on aura la Valkyrie sur Tour, Ka tour Stark qui peut être pas mal. On va Zabou maintenant. Ou alors non. Hein. Et on va Zabou maintenant. C'est que 3 cailloux. De toute façon, on a encore deux draws. Je vais faire sûrement Serra derrière. Le Mysterio qui remonte. Mysterio est une sacrée carte aussi pour laisser l'initiative à l'adversaire. Donc, il gagne à gauche. On va juste Serra ici. Et on pourra, avoir, euh, on pourra avoir une très belle Valkyrie à droite. La question c'est où est son vrai mystérieux. Je pense que son vrai mystérieux, il doit être au mid. En général on va plutôt mettre les points au mid. Euh, vu qu'il a déjà Bishop, voyons on essaye d'équilibrer. Ouais, Très complexe, hein. franchement cette carte là, euh, très très. Mais c'est ça qui est agréable dans ce jeu, c'est que si vous jouez tous les jours un petit peu ce deck là, bah chaque jour vous allez progresser un peu Comprendre de nouvelles situations etc Vraiment c'est le genre de carte Bah en fait si tu la joues pendant 6 mois d'affilée Tu vas encore apprendre des choses Et ça c'est quand même assez agréable je trouve Bon Bah il a récupéré l'initiative Ce qui en fait est plutôt une bonne chose pour nous Euh Il y a moyen de gagner Faut voir Mais genre Mysterio ici. Non, d'abord Rock. Valkyrie. Et ensuite Mysterio au mid. Après, en termes de points, peut-être qu'il va gagner, mais... Par contre, pourquoi le lézard, il a pas moins 3 Ah, il a récupéré la tour Sark. Ah ouais, mais on va le passer à 3 Hop, hop, hop Est-ce qu'on va le passer à 3 Et donc, il va prendre son moins 3 Attendez, c'est un play qui est... Ah ouais, parce qu'en a... fait, il... il nous a Nova le visage. Donc là, on va quand même perdre. Ah non, parce que son mystério. Ah non et je crois qu'on perd quand même avec la Valkyrie Ouais, on perd avec... Bon, je vais jouer le coup, hein, mais on a perdu là. Bah, comme ça, vous voyez la situation encore une fois. Les, les situations, c'est le, le plus important dans ce jeu, c'est voir des situations. Voir, voir, comprendre, emmagasiner, emmagasiner pardon, euh, des, des spots, hein, comme on dit. Et c'est ça qui va vous faire gagner dans les, dans les, les momentum, quoi. Mais là, on a perdu. Hein. Là, juste en termes de points, on est derrière. Mais je crois que la situation est intéressante, ça permet de voir un peu les combinaisons. En fait, c'est plus lié dans votre tête un nombre de cartes avec un nombre de points. Pour, entre guillemets, créer presque des automatismes par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est très clair. mais Donc là, on voit Enchantress Mysterio. C'est un play qui va souvent faire. Bon, voilà, on a l'expérience. Normalement, ton vrai mystère. Oh, attendez. Oh non, mais on a gagné. Comment c'est possible Attends, on va... Attendez, on va regarder là. Il y a un problème. Attendez, comment j'ai fait pour gagner cette game Le bishop est passé à 6. Le bishop il passe à 3. Ah il y a eu... Bah ben oui, le bishop il passe à 3. Waouh, je pensais vraiment perdre. Bah ben voyez, et encore une fois, là ça, ça va dans mon sens et en même temps je passe pour un connard, mais ça va dans mon sens. C'est vraiment voir la situation et parfois être surpris en fait de juste d'avoir fait un mauvais calcul. Bah ben oui, parce que lui il passe à 3. Donc avec Valkyrie il passe à 4, puis il passe à 5. Lui, il passe à 6 avec l'autre mystérieux sur barre de Luc, donc 12 à 12. Là, on lui met à mort des points, et en fait, on a détruit, entre guillemets, son mystérieux en faisant la Valkyrie dessus. Donc, on gagne la game. Donc, là, c'est magnifique. Franchement, je. Bon, je suis content, et encore une fois, c'est trop bizarre. Mais la Valkyrie nous a fait gagner, mais pas. <rire> en fait, on pensait perdre, quoi. Elle est forte, hein, quand même. Parce que je l'ai joué en me disant, j'ai perdu, et elle, elle dit quand même, bah non, je suis Valkyrie, tu vas gagner, mec. Enfin, <rire> pourquoi tu te défaites comme ça Magnifique Bon les match-ups sont pas top hein. j'aimerais bien croiser un zéro et voilà, l'écraser et vous montrer un petit peu Oh ça fait 41 minutes que je fais la vidéo Vous allez me dire est-ce que c'est grave Bah oui c'est grave, j'avais rendez-vous chez le Cordonnier non c'est pas ça, C'est euh, euh, bah, bon, l'idée c'était de, de respecter les euh, entre 35 et 40 minutes de vidéo parce que là sinon euh, je me connais hein. Sur Hearthstone, il y a 9 ans quand j'ai commencé les vidéos euh, je faisais des vidéos de 16 minutes, je faisais une game, bim enfin, Un peu feignant, je reconnais <rire> Je faisais une game, bim Et petit à petit euh, maintenant on est sur des 1h h 5 Donc là il faut vraiment respecter le truc et pas... Euh, parce que si on commence là à 40-45 minutes, minutes de vidéo euh, vous allez voir que dans 6 mois, 1 an, les vidéos Marvel Saf elles font 3h30, hein. mais bref, euh, Sunspot, est-ce qu'on joue pas ça Et on va le jouer, on va le jouer, la dernière game on doit snapper, hein. c'est la règle, hein. vous faites pas ça chez vous, hein, mais moi j'aime bien euh, snapper la dernière Puis là en vrai en, en snapant c'est bête mais on lui, on lui dit « mec t'as vu Mysterio, t'as vu Bishop, tu sais que je joue Killmonger dans mon deck, je joue un Serra Control, j'ai Killmonger dans la main, tu devrais partir. » T'as loupé totalement ta curve et toute ta curve elle est basée sur un Sunspot qui de surcroît va prendre euh, le Killmonger. Donc là normalement il va partir. Bon et là il part pas, les adversaires sont pas Donc, courageux on va dire, ou fous. Ok bah il est là. Hein. Il est là. Donc on a la Valkyrie, on a le Killmonger qui va être plutôt intéressant. Il aura sûrement l'initiative. Vous voyez le Bishop est encore pas très gros. Il y a la Wasp qui meurt et il y a la Jane peut-être. Jane Foster et il a l'Init. Oui, il a largement l'Init. Ok. Donc, plutôt intéressant pour nous. Donc on va faire un play du style. Ça et ça bah, Il peut doom ici, mais. Ça me plaît bien, moi. Ou alors au mid. Franchement, on peut le faire au mid aussi. Hein. Killmonger Valkyrie. Bah, je gagne pas ici. Hein, parce que dans tous les cas, il y a la carte de Thor. L'idée c'est quand même de gagner au moins une ligne, quoi enfin, de, de gagner potentiellement les deux En vrai il peut jouer à droite Ouais bref faisons ça Killmonger, Valkyrie, let's go Allez Ah GG Et si on faisait l'inverse Le Doom il nous faisait peur on le savait hein. Le Doom il nous faisait peur voilà Valkyrie qui fait toujours gagner Ouais vous voyez elle est cool cette Valkyrie C'est dommage on est vraiment pas loin ici hein. Franchement euh, Un Zabou de plus Une curve de plus Ouais une petite curve en plus Un petit, un petit peps Mais on est, on est pas loin Et s'il a pas d'oom on a gagné Donc euh, intéressant très très intéressant. Écoutez, merci à tous, j'espère que cette vidéo euh, vous a plu. Voilà, si vous avez Valkyrie, jouez, jouez cette version-là, qui est à l'heure actuelle la meilleure version du jeu par rapport à la méta. Hein. Euh, sinon, la, la version Serra Control, elle, est très très forte. Merci à tous, je vous attends nombreux sur les streams, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, et euh, vraiment, foncez pour HelloFresh, vous ne le regretterez pas. Merci à vous, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde